Non, je vais pas te présenter comme spécialiste de zéro déchet non, parce que ça va pas te plaire. C'est vrai. <rire> Bonjour à tous, j'ai l'honneur de recevoir Antoine de la chaîne Le Zéro Déchet. Salut merci. Salut Antoine. Ça va Ouais. Et toi Ah ouais, très bien. Merci, merci de me recevoir. Eh ben avec plaisir. De quoi tu vas nous parler hey, De quoi je vais te parler euh... De zéro déchet peut-être. Ouais, ouais, ouais, ouais. Bah oui, c'est un peu le principe. Hein. C'est pour ça que je suis là aussi. Je voulais surtout que tu nous parles d'un défi que tu t'es lancé. J'ai vu ça sur Instagram parce que tu es très actif sur Instagram. J'essaye, ouais. Mmh. Ça prend du temps, hein. c'est méga chronophage, mais ouais, ouais, ouais, j'essaye. Tu t'es lancé le défi de passer un an sans faire appel à Amazon. Oui. <rire> Et je t'admire beaucoup parce que, autant dire les choses tout de suite, j'ai beaucoup de mal à me passer d'Amazon. C'est pratique. Ouais, bah, oui. C'est pratique. T'as de... besoin de quelque chose. Enfin, tu penses avoir besoin de quelque chose tout de suite. Tu l'as le lendemain. Tu Faut... penses avoir besoin de quelque chose. Oui. Donc, c'est une illusion. Non, c'est pas ça. C'est parce que, enfin, le fait de pouvoir l'avoir le lendemain, je pense, euh, pousse plus facilement à la commande. C'est-à-dire que euh, tu vas aller acheter une télé euh, dans une grande surface, il va falloir que tu dises « bon alors tel jour je peux pas aller au travail, tel jour je vais me déplacer et je vais choisir la télé, un vendeur qui va venir. » Il voilà, y a une démarche qui, qui fait que bon, euh, tu, ça prend du temps. Peut-être que tu te poses vraiment la question « est-ce que je vais perdre le temps ?» autant de temps pour aller acheter une télé, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin Est-ce que celle que j'ai me convient pas quoi. Voilà. Concrètement. Et Amazon... Ça à la réflexion, en fait. Ouais. Et Amazon retire cette réflexion de nécessité. En 2019, j'ai commandé euh, 50... plus d'une fois par semaine. Euh quelque chose sur Amazon. Oui, tu étais un gros consommateur ah ouais, d'Amazon. Ben, un compte prime et puis… Euh... Amazon, euh, comment on pourrait dire, un drogué ah, d'Amazon. Ah, Amazon addict. Non, non, non je ne colique, je sais pas. <rire> non, Amazon colique, ça fait un peu… Ouais, c'est bizarre, <rire> c'est n'est pas peu colique. Ah, attends, Ah petite que... cafetière qui se met en route. Non, mais c'est… Ah, on a bu un café, hein, c'est Voilà, c'est ça. On à la vôtre. De... Non, c'est de l'eau. <rire> non, mais… Elle se, elle se rend dors, la machine à café. C'est bien, c'est une machine à café qui, qui moule le grain, c'est oui, bien, ça fait vite ça. Les, les capsules. Ah bah oui, oui. oui. C'est zéro déchet ça. Il n'y a pas de capsule. Non, c'est très bien. J'ai il... banni toutes les capsules <rire> de la maison. Je commandais beaucoup et je commande aussi beaucoup pour mon travail. Je pour une boîte de prod, de production audiovisuelle. Euh, effectivement, Amazon n'a pas bonne presse. Avec l'empreinte carbone, en hein, ligne de rien, euh, Amazon s'est développée parce que, justement, avec cette offre de livrer le lendemain, et qui dit livrer le lendemain dit grosse infrastructure et qui dit grosse infrastructure et rapidité, dit beaucoup de camions, beaucoup de déchets, sans parler des produits qu'ils jettent. Enfin, on dire... bah, ça, et puis il y a aussi le, tout le stockage des données dans les ouais. data centers qui pompe énormément d'énergie, en oui, fait. tout à fait. Bah, en fait, je crois que je l'ai vu passer sur Internet, hein, un espèce de... Hashtag free Amazon, peut-être. Hashtag free Amazon. Ouais, non, mais... allez, allez fouiller sur internet. Ouais, peut-être. Non, non, mais voilà, j'avais vu ça et je me suis dit, euh, vas-y, euh, euh, 2020, je me lance le défi de ne pas commander sur Amazon. Qu'est-ce qui t'a donné envie de boycotter Amazon Je dirais pas boycotter, parce que boycott, c'est un côté euh, péjoratif et ouais. moi, je, ma démarche dans le zéro déchet, dans euh, essayer de faire quelque chose pour euh, sauver entre guillemets la planète. Je veux pas que ça soit péjoratif, d vraiment, je, un, ouais. je veux que ça soit positif. Si on commence à avoir un côté euh, péjoratif, c'est pas la bonne solution pour donner envie aux gens de changer leurs habitudes. C'est vrai. Voilà. Qu'est-ce qui m'a donné envie de le faire De ne plus utiliser Amazon, voilà, Amazon C'est la même chose que boycotter, mais c'est pas le même terme. En fait, j'avais envie de montrer que c'était possible de ne pas l'utiliser autant. Ok. Donc c'est peut-être un peu présomptueux de se dire « Regardez, moi j'y arrive, donc faites-le. » Ou alors euh, Regardez, en fait, c'est facile, vous le faites vous, mais en fait, c'est facile de ne pas le faire. Non, c'est pas facile d'ailleurs, quand on a une habitude, c'est dur à, à changer. Mais voilà, c'était vraiment essayer de montrer que c'est possible. Alors, qu'est-ce que tu achetais avant, que tu n'achètes plus sur Amazon Ce que j'achetais avant, c'était bon, du matériel pour me faire des vidéos, ce genre oui. de choses. J'ai une fille aussi, donc il y a quand même des, des peintures, de genre de trucs pour enfants, qui mm -hmm. est un peu plus pratique de l'acheter. Des livres aussi. Donc oui, oui, il faut anticiper, plus anticiper. C'est possible. Oui, c'est possible, bien sûr. Je compare ça à un régime. Mmh. C'est-à-dire qu'un régime, c'est pareil, hein, il faut se faire à manger soi-même parce que c'est toujours meilleur, euh, il faut aller au sport parce que un régime sans sport, ben, c'est compliqué à faire, donc euh, c'est du temps. Ben, là, c'est un peu la même chose. Il faut euh, se réorganiser son quotidien et, et ses besoins. Et au final, est-ce que j'aurais plus commandé de choses inutiles dont j'avais vraiment pas besoin C'est possible. Donc finalement, c'est peut-être pas plus cher de se passer d'Amazon Non, parce que tu consommes Puis, moins. Puisqu'on consomme moins. Comme le vrac Oui voilà. Vrai. Concrètement, le DRAC, oui, c'est cher, mais tu prends la quantité de riz dont tu as besoin. Donc euh, au final, euh, sur l'année, ça revient à moins cher. Toi, tu as vraiment une démarche zéro déchet, tu as une chaîne consacrée au zéro déchet. Mm -hmm. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça J'ai fait un reportage sur euh, une clean walk en 2018. C'était voilà, avec une association, je travaillais pour un média euh, à Nancy. Donc je me retrouve à faire un, à faire un sujet sur euh, un grand nettoyage d'un d'une zone commerciale qui est près de chez moi euh, le long du canal et là j'ai pris une claque en fait j'ai vraiment pris une claque dans la tronche parce que parce que parce que c'est dégueulasse il mm. y a des déchets partout et il y a de tout on a retrouvé un tambour de, de, de machine à laver on a retrouvé un, un, un nombre incalculable de mégots, de bouteilles en plastique. Et je suis ressorti de ce tournage, changé. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Parce que finalement, quand on les ramasse pas, quand on fait pas attention aux déchets, on, on se rend même pas compte de, de la quantité de déchets dans la nature. On s'en rend pas compte. La première chose qu'on se dit, c'est oh, les gens sont sales. Parce que <rire> moi, je... Non, mais c'est vrai. Euh, ouais. Parce que déjà, se remettre en question, c'est compliqué. Ouais. On se dit, mais les gens sont sales. Oh, ils jettent partout, ils respectent pas. Alors que ce qui est dans la nature, ça a peut-être été mis à la poubelle. Un coup de vent et c'est parti c'est possible, hein, attention. Euh... On laisse le bénéfice du doute. Voilà. Non mais il faut voir les, choses, les bonnes choses chez les gens. Mais voilà, donc, pour concrét... En même temps, le coup de vent pour le tambour, euh, ouais, le... c'était une tempête. Oui, hein. ouais, mais là, c'était une espèce de décharge, une petite décharge. <rire> euh, haut, ouais. Et du coup, on se dit, bah, d'où ça vient tout ça Pourquoi oui. c'est pas, pourquoi pas dans, dans le système de recyclage, ou même dans les poubelles les ordures ménagères classiques quoi. Mm -hmm. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, euh, en faisant ce reportage, j'ai commencé à regarder un peu les chiffres, et concrètement, tout ce qui est dans la nature finit dans l'eau. Une crue, oui, oui, oui. clairement, ça finit en l'eau. Tous les mégots de cigarettes que vous, vous mettez dans le, sur le trottoir, dans la rue, tout ça, dans la ça mer, ça finit hein. dans la flotte. Et même, malheureusement... Ça tue les poissons. Ouais, parce que même si l'eau elle est filtrée par des stations d'épuration, ce genre de choses, c'est des filtres hein, avec des grilles dans des bassins. Puis qu'il une crue, que le bassin déborde, tout va dans la nature. Au final, ça finit dans la mer. Ça met longtemps, mais ça finit dans la mer. C'est vraiment euh, mais... ça qui t'a donné le déclic ce reportage là, ouais, ouais. non, non, j'étais pas, j'étais pas zéro déchet du tout, j'étais pas vrac, mais euh, mais voilà, un compost, moi je suis en appartement donc j'ai pas de compost. Maintenant j'ai un vrai composteur. Mmh. Et je voyais autour de moi, tu sais, les gourdes, ce genre de choses, mais mmh. bon moi non, j'avais une bouteille en plastique. Oui, euh, ça t'interpelait euh, pas. Bah, pas, euh... du tout, pas du tout. Euh, les cotons-tiges, j'en utilisais un hein, tous les jours mmh. parce que. Puis maintenant d'ailleurs et en fin de compte, on n'a pas les oreilles sales, je vous rassure. <rire> non mais c'est des trucs tout bêtes quoi. Ouais. Et donc à part euh, passer son temps à ramasser tous les déchets qu'il y a au sol et faire des ateliers pour dire aux gens, regardez, on faut pas les, faut pas, mmh. fin, fin, faut trier, faut, faut pas jeter. Ben, je me suis dit ben, peut-être qu'il faut juste pas les produire. Donc euh, pour pas les produire, euh, il ouais, ne faut pas en acheter. Parce que concrètement, un truc pour moi qui est juste clair comme de l'eau de roche, quand on veut que quelque chose n'existe pas, il suffit de pas l'acheter. Si honnêtement, hein, si plus personne n'utilise, n'achète d'emballage, mais les grandes surfaces. Et les, grands, euh, les grandes entreprises de consommation n'en feront plus. Parce que ça va leur coûter de l'argent et les gens ne l'achèteront plus. Donc ils développeront autre chose. Le consommateur a beaucoup de pouvoir. Après, beaucoup, je sais pas. pense qu'il n'a pas tout le pouvoir. Non, je pense pas non plus. Parce qu'il faut que ça soit encadré. Mmh, c'est compliqué de faire ça, de se dire « on n'y va plus, allez ». C'est utopiste que moi je, je vive et que je vois la fin de, des grandes surfaces. Je le dis honnêtement, je pense que c'est utopiste. Mais c'est bien les utopies. Mais, ça euh, permet d'avoir des objectifs oui, voilà. et puis, dont on peut se rapprocher. Ouais, et puis c'est voilà. rassu rassurant. Mm. <rire> ça permet de se dire aussi que ce qu'on fait, c'est pas inutile et que euh, ça peut servir plus tard. Mm. Le consommateur a un pouvoir, un seul, et il choisit ce qu'il achète. Et puis de voter aussi. <rire> Accessoirement. <rire> Pour en revenir à Amazon. <rire> ouais, mais ouais, je t'avais dit, je t'avais dit que j'allais parler <rire> en fait, tu veux faire 10 vidéos là, il a pas de C'est très bien, c'est très bien. Justement, on parle de zéro déchet et tout, c'est hyper intéressant. Quelles sont pour toi les petites astuces euh, hyper pratiques de la vie quotidienne pour justement te passer d'Amazon J'ai pas une liste magique qui dit euh, « si tu as besoin de ça, bah tu vas là ». voilà. Ça, ce serait super à, à créer, attention. Il y a des petites choses qu'on peut faire, c'est-à-dire ouais. que bah, déjà réfléchir si on a vraiment besoin du produit. Essayez de le trouver ailleurs, peut-être d'occasion. Par exemple, moi, j'achète pas mal de produits pour le travail audiovisuel, pour moi perso. mutualiser les achats. Si tu mmh. connais un ou deux youtubeurs avec qui tu es en contact, qui habitent pas loin, vous vous connaissez bien, bah, achetez à plusieurs plutôt que d'acheter chacun de votre côté et s'en servir une fois de par semaine, ou voilà, une fois toutes les deux semaines. Pour tous vos, vos produits high-tech, back-market, ouais, par, par exemple, exemple. c'est un bon site de reconditionnement. Oui, ce sera toujours ça qui sera... Moins produit, enfin pas produit quoi. Bien sûr. C'est toujours mieux de réutiliser quelque chose qui a été reconditionné que quelque chose qui a été produit tout simplement. Évidemment. Et oui. puis euh, les... il y a de plus en plus de, de cafés ripère qui oui. permettent de réparer euh, bah, tout ce que vous avez quoi. Euh, donc euh, ça ça c'est pratique aussi. On vous mettra la liste des ripères Cafés euh, en France euh, dans la description de cette vidéo. Il y a plein de plein d'astuces donc euh, acheter d'occasion, mutualiser et acheter réparable. Et un petit délai de réflexion. Ce n'est pas plus mal. C'est le plus important. Bah merci beaucoup Antoine. Bah, franchement merci c'était cool. Euh, je parle beaucoup. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue pour le remontage, mais, ouais, ouais, mais non, c'était super intéressant. Ouais, voilà. C'était un plaisir. Carrément. Tu reviens quand tu veux. Ok. Peut-être pour le bilan de Free Amazon, ouais. d'une année sans Amazon. Pourquoi pas Ouais, ok, ok. Eh bien, super. Merci. On peut te retrouver sur YouTube, évidemment, sur ta chaîne Le Zéro Déchet. Le Zéro Déchet sur, Instagram. sur Instagram. Et sur Facebook, tu Aussi, as un, une, page une page qui s'appelle Le Zéro Déchet. Si ce n'est pas encore fait, si abonnez-vous à la chaîne d'Antoine Le Zéro Déchet en cliquant sur la cloche pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo va sortir évidemment vous faites la même chose pour les bons plans de mathilde hein. quand même <rire> ça va de soi et n'oubliez pas que ce sont les petits gestes qui font les grandes révolutions avec l'aide des industries bien sûr Ce que je dis à la fin c'est et n'oubliez pas que ce sont les petits gestes qui font les grandes révolutions avec l'aide des industries bien sûr et euh, du coup euh... Euh... Non, enfin j'essaie de comprendre la, la phrase euh, ah. les, euh, les industries. Pourquoi les industries euh, Bah en fait, tu parlais de la, du consommateur ouais. tout à l'heure. Hum. Donc euh, n'oubliez pas que ce sont les petits gestes qui font les grandes révolutions. Ça ouais. On est d'accord que c'est la part du consommateur, le pouvoir du consommateur. À, avec l'aide des industries, bien sûr, bah, c'était euh, pour dire que effectivement le pouvoir du consommateur il est important, mais s'il n'y a pas euh, l'action des grandes industries derrière, ça ne pourra pas marcher. D'accord. Petit colibri c'est sympa qu'il oui, mette de l'eau euh, sur l'incendie, mais s'il n'y a pas le gros corbeau euh, qui met de l'eau aussi. C'est compliqué. D'accord. Ça te va. Très bien, ouais, très bien, ouais, carrément. Et je dis quoi du coup <rire> euh, Les grandes industries. Euh, ok. Ok. Allez, non mais aussi, d'accord. Les révolutions. Ouais. Toi, t'es Les révolutions. Plutôt, plutôt, révolution. Révolution. plutôt révolution. Mais pacifiste. Ouais. Une révolution, révolution c'est Ok. Ça. Je dis donc les grandes révolutions. Ouais. Ok. vas-y. T'es prêt Ouais, carrément. Ok. On y va. Go. <musique>